Bonjour, je suis Axel Crevaux, je vous présente une nouvelle capsule de TechniNews et c'est juste après ça Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle capsule de TechniNews. TechniNews, vous le savez, c'est de l'information autour des nouvelles technologies pour vous aider à mieux consommer, pour vous aider à moins consommer, pour vous aider à consommer juste, pour vous aider à être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de ces nouvelles technologies à travers... Toute cette jungle où parfois on a du mal un petit peu à s'y retrouver. On est bien sûr disponible sur Radio CNRV, la radio, la web radio franco-québécoise qui fait le pont entre le Québec et la France. Une radio avec une programmation hyper sympa et pas mal de belles choses qui s'en viennent, comme ils disent, de l'autre côté de l'Atlantique puisque moi-même je suis basé dans le sud de la France. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à partager autour de vous. Je me suis mis un, abo un abonnement, non, je me suis mis un objectif de 10 000 abonnés d'ici Noël, sachant qu'on est le 23 octobre. Ouais, il faut se donner des objectifs, et si vous ne vous donnez pas d'objectifs, vous pouvez pas avancer. Voilà, c'était le conseil du jour, donc merci de cliquer sur abonner, d'en parler à vos frères, vos sœurs, vos pères, vos mères, etc., de, de vos amis autour de vous. Je veux pour Noël, sous le sapin, 10 000 abonnés, merci On commence tout de suite cette nouvelle capsule de Techni news par une info qui pourrait être intéressante. Euh, Instagram serait en train de réfléchir. Alors, je mets souvent du conditionnel dans mes infos parce qu'elles elles sont pas toujours... Euh, Vérifier ou valider à 100%. Donc, je ne voudrais pas que vous soyez, euh, comment dire, mal influencé par ce que je dis, ce n'est pas du tout l'objectif. Mais Instagram serait en train de réfléchir à une possibilité de passer d'une info à une autre. Vous savez, quand on défile Instagram, comme on, quand on défile sur Facebook, on, on, on « scrolle, comme on dit, hein, on glisse comme ça, puis là, je suis en train de vous montrer, mais si vous m'écoutez sur un podcast ou sur la radio, vous n'allez pas bien voir ce que je fais. Donc, en fait, je suis en train de vous montrer le geste qui fait qu'on « scrolle de bas vers le haut. En fait, il serait possible, euh, il serait en train de réfléchir chez Instagram de pouvoir tapoter sur une image pour passer à à l'image suivante, au poste suivant, un petit peu comme ça se passe dans les stories. Vous savez, les stories, pour passer à l'info suivante, on tape ce gentiment, sinon on casse le téléphone, on tape sur la photo pour passer à l'info suivante. Photoshop, vous savez Photoshop c'est ce logiciel extraordinaire, super puissant, qui permet de faire pas mal de choses, qui permet de rendre les gens jolis, qui permet d'enlever des boutons, qui permet d'enlever des gens sur des morceaux de photos, bref c'est un logiciel extrêmement puissant au niveau photo, au niveau création, il serait, euh, il arriverait bientôt sur iPad, mais dans un premier temps il arriverait en mode, euh, euh, comment dire, pas en application native, euh, pardon je recommence, il arrive en application sur l'iPad, mais par contre il ne serait pas possible de l'avoir directement en abonnement si vous n'avez que l'application iPad, il y a des fois c'est pas simple quand même, hein. ça veut dire quoi ça veut dire que soit vous êtes abonné à Photoshop, euh, alors il y a des abonnements moi j'ai un abonnement Photoshop qui me coûte environ 12 euros par mois, qui me permet d'avoir Photoshop et Lightroom, en fait les deux applications typiques photographes qui permettent vraiment, qu'ils sont des applications ultra, extrêmement puissantes euh, Adobe, Adobe, si vous dites ça, selon comment vous le dites, euh, a pas mal de formules d'abonnement assez, assez pratiques et pas forcément très onéreuses, qui vous permettent de choisir un petit peu euh, quelles applications par rapport aux utilisations que vous avez à en faire. Donc dans un premier temps, possibilité, si vous êtes abonné à Photoshop, de l'avoir également sur iPad mais si vous n'avez que Photoshop sur iPad pas de possibilité dans un premier temps de vous abonner euh, Est-ce que vous vous souvenez de... alors là je parle je parle aux ancêtres du web non je plaisante un peu quand même, mais tout au début de l'internet, il y avait une application qui s'appelait elle existe toujours, mais elle est beaucoup moins répandue, puis elle était surtout très très lourde je veux parler de Winamp, Winamp c'est le premier lecteur de... de... de MP3, lecteur de musique, avec un hyper complexe, on avait un peu, peu l'impression d'avoir une chaîne e devant soi, avec des boutons de partout, des possibilités de… alors il y avait même un, un, un petit plugin, vous savez les plugins c'est des choses qu'on rajoute aux applications, il y avait un, un, un petit plugin qui permettait accrochez-vous bien, qui permettait de rajouter les craquements d'un vinyle de façon artificielle à vos MP3. Et ouais, parce que quelque part, quand on mettait le vinyle, on prenait la galette, on la nettoyait un petit peu, on la mettait sur la platine, donc là, les jeunes, vous zappaient, hein, parce que, ça, même si le vinyle se vend encore beaucoup, et on mettait la galette, on mettait le, le, le, le saphir, hein, le, le, la tête de lecture sur le vinyle, et là, il y avait toujours, avant la musique, on entendait un petit craquement, et ça, ce logiciel permettait de le faire. Alors, sachez que Winamp est en train de préparer son grand retour en 2019, avec, au programme, évidemment, évidemment un lecteur de musique sinon c'est nul, avec une possibilité directement à partir de l'application d'aller lire sur votre cloud, ça veut dire si vous avez de la musique stockée chez euh, iCloud, chez, chez Apple, euh, chez Google Drive ou autre, et eh bien vous pourrez directement aller la lire à partir de Winamp et également a priori une possibilité de lire directement vos playlists Deezer, Spotify, Google Play, <rire> malheureusement j'ai pas vu Apple Music dommage euh, Windows 10, vous savez que Windows 10 pour l'instant euh, je vous déconseille toujours de faire une mise à jour Windows 10 parce qu'il y a eu ce, cette grosse problématique de suppression de données donc attendez que ça soit vraiment bien réglé euh, il y aurait une possibilité de désinstaller beaucoup plus d'applications de, de, de, natives à Windows 10 que c'était possible jusqu'à présent. J'ai lu en vrac, possibilité de dégager Skype, euh, courrier, calendrier, calculette, etc. Vous savez que plus ça va, plus les OS, les operating systems, les systèmes d'exploitation en français, plus ça va, plus ils embarquent avec eux euh, beaucoup de choses. Ça veut dire que plus ça va, plus vous avez, moins vous avez besoin de rajouter des applications en fait. Donc c'est plutôt sympa, mais si vous êtes habitué à certaines habit applications... Si vous êtes habitué à un certain environnement, peut-être ça vous plaît pas, donc ces systèmes d'exploitation, en embarquant énormément de possibilités, énormément d'applications, forcément ils sont très lourds. Donc la possibilité de désinstaller les trucs qui vous plaisent pas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, une information qui m'a un petit peu surprise, mais c'est comme ça, les 18-34 ans, il y a une, l'excellent éditeur d'antivirus de, de, de, Kaspersky, qui est un antivirus russe, euh, a fait une grosse enquête au niveau des jeunes de 18 à 34 ans, mais oui si vous n'êtes pas dans cette tranche d'âge, ben, vous êtes plus jeune, mais ben, tout est dans la tête, vous inquiétez pas. Euh, 51% des 18-34 ans ne verrouillent pas leur smartphone avec un code. Alors c'est très bizarre parce qu'ils sont tout à fait conscients qu'il faut faire attention à ne pas publier n'importe quoi sur les réseaux sociaux, euh, en termes de photos, en termes de, de, de quoi que ce soit. Ils sont conscients qu'il y a des choses très sensibles dans leur téléphone, mais ils ne les verrouillent pas. Si vous avez la réponse, je veux bien que vous me l'écriviez en commentaire parce que perso, ça m'échappe. D'autant plus que la reconnaissance faciale est quand même en train de se se répandre de plus en plus. Avant la reconnaissance faciale, on a la reconnaissance digitale, donc ça permet quand même très très rapidement de déverrouiller son téléphone. Donc, je me dis, c'est bizarre. Mais bon, et justement, reconnaissance faciale, il en est question dans le Huawei Mate, Mate 20 euh, Pro. Donc, euh, mélanger du chinois, de l'anglais et du français, c'est pas simple. Donc, le dernier téléphone de la marque chinoise qui monte, qui monte, qui monte, qui fait vraiment des très très bons appareils, euh, eh bien, euh, le la version Pro du Huawei euh, Mate 20 euh, embarque la reconnaissance faciale en trois dimensions. C'est-à-dire, c'est la même que chez euh, Apple qui elle reconnaît en 30 000 points et qui permet, je crois que la reconnaissance faciale chez Apple s'est fait avoir par des jumeaux, des vrais jumeaux, sinon ça marche vraiment très très bien. Et bien par contre pour le Huawei c'est pas tout à fait la même chose puisque euh, quelqu'un a pris le téléphone pour faire des tests simplement et il s'est vu le téléphone se déverrouiller tout seul, qu'est-ce qu'il avait comme trait de ressemblance avec celui qu'il avait euh, avec le propriétaire, euh, une barbe ou quelque chose comme ça, enfin quelque chose d'assez significatif mais c'est quand même assez dangereux parce qu'aujourd'hui je sais pas si vous avez remarqué mais euh, moi je suis pas tout à fait à la mode parce qu'on est Plutôt à la mob de des hommes barbus. Donc ça ne fonctionne pas super bien, c'est pas au point à voir si ça va être corrigé dans une euh, mise à jour future. Là j'ai une information, je sais que j'ai euh, mes enfants de temps en temps ils me regardent et en tout cas peut-être ils m'écoutent de l'autre côté de la pièce, euh, mais ça c'est une info que je vais peut-être pas la dire trop fort parce que il y a un robot qui a été inventé pour ranger la chambre. Si, si, je vous jure, c'est vrai. Alors ça marche pas très bien, il est super lent, euh, mais par contre comment ça marche Eh bien en fait, il, il, il scanne toutes les la chambre à partir de comment elle doit être rangée en fait d'accord donc il la scanne il, il la scanne en trois dimensions bref vous imaginez au niveau arti intelligence artificielle aujourd'hui on est tout à fait capable de faire ça donc il sait exactement comment doit être la chambre et une fois que les petits garnements ou les grands garnements ça dépend ont tout dérangé même des petites pièces de Lego des trucs comme ça et eh bien le robot rentre en action et il range tout à sa place dans des boîtes il remet les boîtes où elles vont etc etc bref aujourd'hui bien sûr c'est pas au point tout à fait parce que le robot est extrêmement lent euh, mais par contre il se pourrait qu'un jour il n'y ait plus besoin de dire aux enfants il faut ranger votre chambre et là nous euh, c'est vrai que ça fait quand même partie dans la journée de moments où on passe un petit peu de temps à leur dire il faudrait ranger la chambre maintenant c'est l'heure je termine par l'info du jour qui concerne Google Drive j'ai mis le, le titre de cette capsule aujourd'hui c'est Google Drive ou Microsoft Office 365 et eh bien c'est pour vous dire que je viens d'alimenter ma formation gratuite, et qui est une vraie formation gratuite, je tiens à le dire. C'est pas du tout une formation dans laquelle, à la fin, vous allez vous dire, euh, « Ouais, mais en fait, il vend sa formation. » Non, c'est une formation que j'alimente au fur et à mesure, et dans laquelle vous allez trouver beaucoup de contenu. Ça part de du, du B à bas de l'informatique, et j'en mets au fur et à mesure. Donc, j'ai mis à jour une formation à l'intérieur sur Google Drive, c'est quoi Google Drive, à quoi ça sert. Et puis, à l'intérieur, je... Je vous fais une petite initiation, mais tout à fait euh, suffisante, pour vous mettre le pied à l'étrier avec Google Doc, Google Sheet et Google Slide. C'est quoi ces trois applications et quel rapport avec Office 365 Eh bien, c'est tout simplement l'équivalent de Word, Excel et PowerPoint. Sauf que c'est Google, c'est Google Drive, c'est inclus dans votre abonnement Gmail, donc vous avez le droit de vous en servir, et c'est totalement gratuit. La première fois que j'ai testé ces applications, c'était Ouh, il y a bien longtemps. C'était vraiment très bof. En gros, on devait pouvoir faire un calcul d'une addition sur Google Sheet, on devait pouvoir écrire trois mots sur Google euh, l'équivalent de Google Doc, etc., Google Word, euh, l'équivalent de Word. Aujourd'hui, sincèrement, c'est des applications qui fonctionnent extrêmement bien, qui vont très loin, euh, et qui sont largement suffisantes pour le commun des mortels, pour une utilisation euh, j'allais dire quotidienne, pour une utilisation même en entreprise, et surtout pour collaborer avec les autres, ça fonctionne super bien. Je vous en dis pas plus, c'est dans ma formation, donc vous avez les liens dans les descriptions, si vous êtes en train de m'écouter sur Radio CNRV, il vous suffit de me retrouver euh, sur Youtube, vous pouvez me retrouver également sur les podcasts pour retrouver tout ça. Bref, euh, n'hésitez pas à me poser des questions, en tout cas, c'est une formation que je vous offre avec grand plaisir, elle fait partie du package et elle vous en dira plus. Vous verrez que sincèrement, par rapport au, au, à l'utilisation qu'en font euh, la plupart des gens, notamment de logiciels comme Excel, il euh, n'y a pas la peine de se prendre la tête pour aller chercher des logiciels bien plus complexes et bien, et, et bien plus chers parce qu'à un moment donné, on ne se sert que d'un peu faible pourcentage des capacités de ce genre de logiciel. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle capsule, j'espère qu'elle vous a plu, mettez-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me poser des questions, et puis si vous n'êtes pas abonné, je vous le répète une dernière fois, vous cliquez sur je m'abonne et sur la cloche pour être certain de recevoir les notifications. Merci à tous, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, à très bientôt, ciao bye bye